Salut à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez Solaren, Charlotte obligatoire. Après avoir cueilli ces belles tomates, je vous emmène tester le job de conducteur de ligne avec Julie ici au cœur de la coopérative. Suivez-moi. Bonjour Julie. Bonjour Jerry. Bon, bah, je suis ravi de découvrir ton job aujourd'hui et de venir bosser avec toi. Moi aussi, je suis content. Bon, on va expliquer à nos amis quel est ton job. Donc c'est un peu pilote de ligne, c'est ça qu'on de C'est ça, oui, exactement. Explique-moi un peu la première étape ici. Alors la première étape, c'est que les tomates arrivent déjà en caisse. D'accord. Et du coup, on les réapprovisionne dans la machine. Elles arrivent sur le tapis. D'accord. On a ont une... été déversées. C'est ça. On a une trieuse qui trie les tomates. Les gants et... sont obligatoires. Les gants sont obligatoires. Ouais. Et je suis là pour superviser la personne avec qui je travaille. Ok. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job Alors, c'est la polyvalence. Okay. Et d'avoir de la responsabilité auprès de la personne avec qui je travaille. Super. Bon, allez, on suit la tomate Oui. elle va monter, c'est ça C'est ça. Ok. Elle va arriver dans une peseuse qui va peser les tomates. D'accord qui vont se mettre en barquette. Automatiquement. Automatiquement. Tout automatique. C'est ça. Super. Ça c'est toi qui détermine le poids C'est ça. C'est calibré. C'est ça, c'est calibré. dans ton parcours pour en arriver là Alors j'ai fait un BEP secrétariat. Donc rien à voir. C'est ça, rien à voir. Okay. Et je suis arrivant ici en tant qu'opératrice de conditionnement. C'est okay. la ligne des cocktails. Et après j'ai eu l'opportunité d'être pilote de machine. Donc tu as évolué J'ai évolué, c'est okay. ça. On prend les barquettes qui sont là, on les met à l'intérieur. Réapprovisionner, je file un petit coup de main, comme Oui. Ça. Hop là euh... oui c'est pas ça Ah oui, non, <rire> c'est comme ça. Ok. Voilà. Elles arrivent ici en barquette C'est ça. Elles arrivent en barquette, elles passent dans la filmeuse. Ok. Et ensuite, elles partent en carton. Directement Directement, tout automatisé aussi. Tape ici. La mise en carton des barquettes. Ok, toujours automatique. Toujours automatisé. D'accord, et ce bouton-là, ah pas... touchez pas, <rire> sinon on va s'arrêter. Ah bon, ok. Voilà. Et on réapprovisionne la ligne. C'est ça. Allez, un dernier. Bon, et les qualités qu'il faut pour bosser avec toi, Julie Alors, il faut qu'il soit rigoureux, ponctuel, sérieux et organisé. Bon, alors ici, dernière étape, Julie. Le produit ça fini est sur palette. prêt Après, envoyé au supermarché. Eh bien, merci beaucoup. Merci, Jerry. ton temps de travail varie en fonction du pic de production qu'on a. À partir du BEP, si tu as une expérience en agroalimentaire ou dans l'industrie, c'est un plus. CDD, mais tu pourras évoluer vers un CDI. Jamais en 3-8 mais souvent en 2-8 selon les périodes. Cœur de pigeon Bon Julie, merci beaucoup pour la découverte de ton métier. Merci à toi. Bon, moi j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre l'équipe de Julie. Postulez, et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Je peux appuyer là. Ah Oui, bien sûr, allez-y